les professionnels. Donc dans cette vidéo retrouvez tout le protocole et la cosmétologie des produits de la gamme Norel pour le soin Piglo. Alors ce soin d'abord, à quelle problématique répond-il Pour quel client vous pouvez l'utiliser C'est très simple pour travailler euh, vous allez pouvoir l'utiliser sur les peaux asphyxiées, les peaux à tendance euh, crisâtre, les peaux de fumeuse ou les peaux avec, euh, qui ont une mauvaise hygiène de vie. Il va permettre de redynamiser l'oxygénation cellulaire. Aussi pour toutes les peaux euh, qui ont des problèmes de signes de l'âge, je ne parle pas seulement voilà, des rides et du manque de fermeté. Je parle aussi des tâches pigmentaires, des tâches de sénescence, mais aussi les tâches... Euh, Rougeâtre, dû à une peau intense, coupe rosée, voire même une peau rosacée. Ce soin conviendra parfaitement et vous allez savoir tout de suite pourquoi. Alors, dans un premier temps, vous utiliserez donc le cleaning, le tonique et le remover contour des yeux pour la phase de nettoyage. Alors, ce cleaning, ce tonique, donc euh, un ingrédient magique, c'est l'acide mandélique. Alors l'acide mandélique, il est connu puisqu'il est obtenu de l'amande amère. L'amande déjà a ce pouvoir très doux qui respecte énormément la peau et sous forme d'acide mandélique, elle va permettre de nettoyer en profondeur et d'exfolier déjà euh, un petit peu votre peau. Vous retrouvez également euh, le remover. Au niveau du contour des yeux, qui contient de l'extrait de fraise, qui va permettre de parfaire un maquillage, même les maquillages au waterproof, tout en respectant et en apaisant ce contour, euh, ainsi que du panthénol, hein, pour vraiment respecter cette sensibilité du contour des yeux. Ça, c'est pour la phase de nettoyage. Vous retrouvez ensuite, évidemment, la phase de peeling. Donc, dans un premier temps, le peeling avec 40% d'acide. Alors, ce peeling est très particulier, puisque... Vous aurez l'habitude peut-être de travailler avec de l'acide salicylique, des acides de fruits, hein, les AHA ou de l'acide glycolique. J'ai travaillé moi-même avec ces acides. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ils vont aussi hein, bien booster la peau, bien exfolier, mais ils ont ce pouvoir d'irriter euh, les peaux. Donc on évite sur les peaux sensibles euh, de traumatiser un petit peu euh, les couches cutanées. Ici, Norel a décidé de respecter ses peaux, de ne pas traumatiser ses peaux, au contraire plutôt de les désenflammer tout en reboostant euh, le renouvellement cellulaire. Pour ça, euh, on a travaillé avec d'abord 30% voilà, d'acide lactobionique. Alors l'acide lactobionique est connu vraiment pour son pouvoir très doux pour son pouvoir qui empêche les irritations, qui diminue les érythèmes, donc les rougeurs. Il va exfolier très très bien la peau, il va lisser, il va soutenir le processus de renouvellement cellulaire. Il possède des propriétés très hydratantes, des propriétés antioxydantes, donc c'est un bouclier contre toutes les agressions internes et externes. Il va avoir un haut degré pour l'inflammation, donc un effet anti-inflammatoire très puissant. Donc, pour réduire les réduire l'inflammation, réduire tout ce qui euh, permet à la peau d'être hyper réactive. Vous aurez également 5% d'acide ascorbique. L'acide ascorbique, vous le connaissez très bien, c'est la vitamine C. Donc, la vitamine C, elle va, va permettre évidemment de stimuler hein, les fibroblastes, donc collagène et la l'acine. Elle a un pouvoir blanchissant, donc déjà pour diminuer les tâches, mais aussi une action anti Uh, tyrosinase la tyrosinase qu'est ce que c'est c'est l'enzyme qui permet la synthèse de la mélanine donc qui permet justement uh, voilà, de, de bronzer au soleil en fait et avec l'âge cette uh, synthèse de mélanine est un peu anarchique, donc on va voir apparaître des taches pigmentaires, des irrégularités pigmentaires. Donc le fait de stopper cette action tyrosinase va nous permettre de stopper ces irrégularités et de diminuer déjà les colorations déjà présentes. Alors l'acide succinique est à 5% également, lui il va permettre aussi de stopper l'action tyrosinase, donc de diminuer la synthèse des mélanines, mais aussi d'illuminer les teintes, d'oxygéner la peau pour les peaux asphyxiées et grisâtres. Donc, vous avez déjà un peeling bien complet, tout en respectant euh, la peau sans la traumatiser. Après les acides, il est très important de passer à la phase alcaline. Donc, euh, vous retrouvez ici de l'acide la, donc qui va permettre de neutraliser l'action des acides directement pour ne pas justement euh, traumatiser euh, la peau, pour vraiment respecter, réhydrater tout de suite la peau, l'apaiser. Donc, vous utilisez sur coton l'acide neutraliseur. Ensuite, vous retrouvez la phase de massage. Alors, la phase de massage, de massage se compose de trois massages bien distincts succession d'abord un massage hyper tonifiant qui va travailler euh, la musculature faciale qui va travailler le renouvellement cellulaire régénérer booster les cellules avec euh, une crème spécifique justement pour les échauffements de chez norel avec des actifs de coenzyme q10 qui vont permettre directement de travailler les signes de l'âge et ensuite vous mettrez euh, 3-4 gouttes d'actifs booster que je vous expliquerai après vous aurez dans ce massage 25 manœuvres spécifiques pour d'abord détendre la cliente, la déstresser, qui va permettre aussi de mieux faire pénétrer les produits, euh, de déstresser la musculature pour mieux la travailler par après. Et ensuite, vous aurez sur euh, l'ensemble du visage des manœuvres pour travailler chaque muscle faciaux, comme les masséters, pour travailler la zygomatique, pour travailler euh, le dessus des lèvres, les muscles surciliés, euh, les rides du front. Donc, on va vraiment chouchouter notre cliente à fond avec ces 25 manœuvres. Ensuite, vous aurez... Un massage hyper anti-inflammatoire également avec la pierre de gouache hein, en quartz rose. Alors les quartz, le quartz rose pur ici que vous retrouvez dans la pierre a un haut pouvoir anti-inflammatoire. De nouveau pour calmer la peau, la désinflammer. Et puis alors sa forme épouse parfaitement les courbes de votre visage pour vraiment retendre les tissus et avoir un effet tenseur immédiat. Ensuite le troisième massage vous travaillerez avec les rouleaux de nouveau en quartz rose pur qui au contraire ici vont permettre de descendre toutes les toxines jusqu'au ganglion de vraiment drainer la peau, détoxifier et calmer pour finir ces trois massages. Donc l'action mécanique, l'action des pierres va déjà avoir un, un effet sur votre peau, mais vous verrez que dans ce booster, on contient des ingrédients clés de ce pilule. Vous retrouvez d'abord la synovéa HR. Alors, cette synovéa HR est un dérivé du rhizorcinol. Elle est quatre fois plus forte que l'hydroquinone, que vous retrouvez déjà dans, les, dans certains soins de tâches pigmentaires. Ici, elle, est, elle va éclaircir d'autant plus fortement la peau. Elle va vraiment blanchir, unifier le teint, inhiber de nouveau l'action thérosinase, mais alors vraiment son grand ingrédient clé, sa faculté est de réguler la synthèse des mélanines pour que la prochaine fois que votre cliente se retrouve au soleil, sa mélanine ne soit pas synthétisée de manière anarchique, mais plutôt de manière normale comme dans nos premières jeunesses. Alors la niacinamine, elle va inhiber la Inhiber, donc stopper la migration de la mélanine vers l'épiderme. Elle va réduire aussi l'effet de peau grasse, l'effet euh, de brillance. Elle va euh, oxygéner énormément la peau. Elle va avoir un haut degré antioxydant, donc vraiment de nouveau un bouclier contre les agressions internes et externes. Vous retrouvez également des tétrapeptite 30 qui est breveté et qui se retrouve uniquement chez Norel. Puisqu'ils ont remarqué qu'il égalisait... Le teint, grâce à des effets hautement anti-inflammatoires, il va réduire les rougeurs, réduire les érythèmes, vraiment bien travailler sur la coprose, et éclaircir et améliorer l'élasticité de la peau. Vous aurez ensuite de l'acide glycérithénique, qui va éclaircir les rougeurs, vraiment travailler sur les cicatrices, vraiment travailler sur la rosacée et la vitamine C, euh, que vous retrouvez de nouveau pour vraiment euh, stopper l'action de tyrosinase, blanchir et travailler les signes de l'âge en stimulant les fibroblastes. Donc ce booster euh, voilà, reprend énormément d'ingrédients très importants pour justement avoir l'efficacité euh, optimale de ce soin. Ensuite, vous aurez une action évidemment masque, avec euh, d'abord un masque au niveau du contour des yeux où vous retrouvez de la mamélisse, de la caféine, du bleuet qui va permettre de réguler euh, justement euh, l'activité euh, lymphatique et l'activité des capillaires sanguins pour diminuer la coloration des cernes. Il marche très très bien, diminuer les signes de fatigue, diminuer les poches, mais aussi évidemment stimuler euh, de nouveau euh, les fibroblastes. C'est un masque qui est très très bien euh, adapté pour les peaux sensibles, même au contour des yeux. Vous retrouvez ensuite un masque... Whitening Mask, de nouveau pour blanchir. Alors c'est un masque occlusif, hein, en fait euh, à base d'algues, hein, pour vraiment voilà, décoller euh, ensuite le masque quand vous avez terminé de le laisser poser 15 minutes. Il va avoir cette action de nouveau de stopper la tyrosinase, de réguler la synthèse de la mélanine et de blanchir évidemment les taches déjà présentes. Ensuite, pour parfaire et finir ce soin, vous avez donc la Brightening crème qui est ici hein, en format cabine. Mais vous la retrouvez également en format revente hein, pour votre cliente. Donc voilà, vous avez également le sérum. Hein. Donc la Brightening Crème, elle va reprendre tous les ingrédients, évidemment avec des concentrations différentes, mais que vous retrouvez dans le booster, telle la niacinamide, vous retrouvez de la vitamine C, vous retrouvez euh, euh, de la euh, HR, pour vraiment continuer à programmer cette molécule qu'on a déjà reçue pendant le soin, mais au quotidien ici, pour stopper cette action euh, tyrosinase en permanence et pour blanchir les tâches en permanence. On va directement travailler pour euh, vraiment avoir un effet à 100% un effet recherché par votre cliente qui sera optimal et hyper efficace. Donc je dis toujours aux, à mes clientes 50% se fait en cabine et comme vous l'avez vu, puisque dans cette crème vous retrouvez euh, cette molécule avec un, un pourcentage différent, vous allez pouvoir continuer les 50 autres à la maison. Vous retrouvez également un sérum avec les ingrédients actifs similaires pour avoir un effet immédiat en complément de votre crème. Dans la crème, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous retrouvez également des microparticules un petit peu scintillantes et des capteurs de lumière qui vont auto-égaliser le teint euh, pour permettre justement de ne pas forcément travailler avec un fond de teint. C'est parfois très désagréable sur les peaux matures. Donc voilà les filles, vous avez de quoi faire pour ce soin. Vous avez toute la cosmétologie produit et alors n'hésitez pas à me demander euh, le protocole écrit euh, pour retrouver tout ce que je vous ai... Euh donner comme information aujourd'hui. Voilà, donc une bonne journée et puis il n'y a plus qu'à pratiquer. Au revoir les filles